Chez on va. Bonjour et bienvenue chez l'Eco, cabinet de conseil en transformation digitale interne. Régulièrement, nous vous proposons de décortiquer avec nous ce marché technologique qui est dense et de tenter de répondre à des problématiques auxquelles font face les organisations dans leur démarche de transformation interne. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question, les surcouches applicatives sont-elles un miracle pour les digital workplaces Alors finalement, quand on parle de surcouches applicatives, de quoi parle-t-on En fait, on va parler des surcouches qu'on va mettre sur le socle Google ou sur le socle Microsoft ou sur d'autres socles applicatifs. Le but est de construire un portail, un intranet pour l'entreprise. Ces portails intranet vont permettre de euh, plus facilement euh, disséminer de la communication corporate, et de créer un univers plus cohérent pour l'utilisateur final pour qu'il puisse naviguer dans les suites applicatives qui sont naturellement complexes. Alors L'enjeu il est vraiment là, c'est pouvoir être en mesure de mettre un intranet ou un portail adapté aux différentes entités d'entreprise et ces portails vont être construits dans ce sens-là. Donc il existe différents types de portails. Euh, sur Google, on va retrouver un des pur players qui s'appelle Lumaps qui permet de construire un intranet un peu pur sur, sur Google. Du côté Office 365, du fait de la dominance sur le marché, on va retrouver plus d'acteurs euh, avec Poel 365 qui va permettre de construire un portail euh, et Unity qui va permettre de construire un intranet un peu plus packagé on va retrouver également des acteurs un peu plus spécialisés comme Busy euh, qui vont apporter une nouvelle expérience utilisateur en plus de euh, Office 365, euh, notamment pour le réseau social. Alors on va gagner d'abord tout simplement du temps. Euh, les projets historiques de construction intranet, portail, vous les connaissez sûrement, c'est des projets qui peuvent être très longs, qu'on va lancer sur des socles SharePoint, etc. Euh, là, ces surcouches applicatives vont donner un environnement, un template qui va permettre de bien avec des acteurs spécialisés, des intégrateurs qui vous permettent de construire bien plus rapidement des portails ou des intranets. Ensuite, on va gagner en expérience utilisateur, en mise en scène. De par l'agencement des briques, l'agencement d'un portail, l'agencement d'une page, l'entrée pour les utilisateurs va être beaucoup plus facile vers l'offre. Et, euh, et enfin, on va potentiellement gagner en fonctionnalité. Certaines surcouches vont apporter de nouvelles applications, de nouvelles manières de faire et donc de nouveaux cas d'usage pour les utilisateurs. Alors la promesse ici est bien sûr d'augmenter l'adoption et le taux d'engagement mais est-elle vraiment tenue Alors il ne faut pas voir, on la surcouche quelque chose de vraiment miraculeux, il y a plusieurs écueils liés aux projets associés à des surcouches. Le premier est finalement qu'on retombe dans des projets un peu à l'ancienne, c'est à dire qu'on va redevoir spécifier un besoin, redevoir définir un cahier des charges, passer dans une phase d'intégration et le gain de temps que Guillaume mentionnait tout à l'heure, bah, finalement on peut avoir plusieurs écueils associés. Donc des difficultés à finalement faire émerger cette plateforme, une volonté de penser pour les utilisateurs dans le rendu, ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose in fine en décalage avec ce dont ont besoin les utilisateurs ou quelque chose de moins flexible. La deuxième problématique est liée finalement à des contraintes ou des problématiques techniques. On peut avoir des problèmes de gourmandise de certaines plateformes. On pense notamment à SharePoint quand on lui met une surcouche par-dessus. On peut avoir un rendu qui a des problèmes de performance pour l'utilisateur final. On peut avoir aussi des surcouches qui ont du mal à tenir la marée, des évolutions de ces suites que sont G Suite et Office 365 qui publient plusieurs centaines de nouveautés par jour. On a également des problématiques d'urbanisation du système d'information. Quand vous faites rentrer dans la danse un tiers acteur, voilà, on sait les problématiques que ça peut avoir sur le long terme en matière de gestion. Et enfin, on a d'autres choses qui peuvent apparaître, qui sont liées, qui peuvent apparaître, qui sont liées finalement à, à des problématiques de guerre économique entre éditeurs, où finalement on va avoir des surcouches qui proposent euh, des applications en concurrence avec d'autres applications dans les suites sur lesquelles elles viennent euh, compléter les fonctionnalités. Alors la première étape avant de se lancer est d'opter vraiment pour la lucidité et d'être clairvoyant dans le besoin qu'on veut mettre en œuvre. Il faut s'attacher à définir la stratégie, il faut s'attacher à définir l'ambition qu'on a à travers cette digital workplace avant de penser technologie. Si vous voulez monter un intranet Nouvelle génération pour rassembler tous vos collaborateurs de votre entreprise et développer une culture commune, il faudra opter pour des plateformes comme Ulini pour Office 365 ou Lumaps pour G Suite. Si vous voulez plutôt construire un hub, un portail qui redirige vers des services digitaux dans Office 365 ou dans vos applicatifs métiers, là il faudra plutôt opter sur des plateformes pour construire à façon euh, ces environnements comme Powell 365 pour Office 365. Et l'étape 2, c'est de construire une offre de service collaboratif. Donc qu'est-ce que ça veut dire, une offre de collab service collaboratif C'est allier finalement euh, l'accompagnement aux outils que vous avez mis en place, au contexte des utilisateurs, aux besoins des utilisateurs pour faire quelque chose de cohérent, orienter les utilisateurs vers la bonne expérience de collaboration qui leur conviendra. Une expérience de collaboration peut varier d'un utilisateur à l'autre et c'est aux utilisateurs de se faire leur propre chemin, de tracer leur propre route dans l'univers. Applicatif que vous leur construisez. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouveaux sujets.